Oui, alors Dans le cadre de la Grande euh, Odyssée, c'est vraiment Blanc-Course de chien de traîneau, euh, nous avons été conviés à organiser euh, un grand rassemblement de euh, pratiquants de la raquette à neige et on a mis en place donc un certain nombre d'itinéraires pour que euh, tous ceux qui aiment cette, euh, cette activité puissent se retrouver. Nous avons trouvé euh, sympathique d'associer à cette activité, à ce rassemblement, la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, euh, la FFME, qui nous apporte un concours très intéressant, puisque euh, ces animateurs vont mettre en place des ateliers euh, liés à la neige et en particulier à la sécurité hivernale. Je vais leur expliquer comment ne pas se faire prâne par une avalage. Euh, déjà prendre le BRA, le bulletin et l'avalanche, et, et l'appliquer sur leurs cartes, sur leurs courses. Je vais leur présenter de façon sommaire le DVA, en leur expliquant que c'est à la fois un émetteur et un récepteur, et que grâce à cet engin, dans la mesure où ils le porteront bien sûr eux en émission, si jamais ils étaient pris par une avalanche, on pourrait à ce les rechercher plus efficacement. Avec les stagiaires, on va essayer de retrouver dans le minimum de temps une victime virtuelle enfouie dans le manteau neigeux, faire la technique en croix, faire le sondage, avec la, euh, la sonde. et le pelletage ensuite en V pour euh, sortir cette victime et éventuellement la médicaliser. Voilà, sinon, ils c'est très sympathique et très motivé en tous les cas. Tous sont persuadés que ces petites formations sont indispensables. Ce rassemblement de pratiquants de la récolte à neige s'adresse à toute personne qui aime cette activité, qu'elle soit licenciée de nos fédérations ou grand public, comme on a coutume de le dire. Et ce sont des gens qui viennent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément Rhône-Alpes pour des questions de déplacement. On a par exemple un quart qui est venu avec une cinquantaine de personnes de Saint-Étienne. On a des gens qui viennent de l'Inde, des gens qui viennent de l'Isère. L'an dernier, nous avions 350 participants. On en espérait autant cette année, mais le nombre est réduit parce qu'il y a un froid un peu exceptionnel qui a dissuadé un certain nombre de personnes de venir.